Moi, je m'appelle Danielle et je suis, euh, je suis adhérente de l'association Kernavélo. Vélo. Ben, moi, j'ai connu l'association il y a deux ans euh, autour de, du challenge. Quelqu'un, là où je travaille, avait mis euh, une annonce hein, pour inciter euh, l'ensemble des salariés. Enfin, je travaille sur l'hôpital Gourmelin, incitant les salariés à s'essayer à venir au travail à vélo. Et jusqu'à maintenant, ça faisait six ans que je travaillais sur l'hôpital. Je venais en voiture habitant Quimper. Je ne m'étais jamais lancée parce que euh, d'où j'habite, euh, la géographie faisait que euh, j'avais euh, des côtes à monter et je devais circuler en ville et ça ne me sécurisait pas du tout. Donc avec le challenge, je me suis laissée tenter et j'ai fait l'expérience deux ou trois jours avec mon VTT. Suite à ça, j'ai fait la démarche de, de louer un vélo à la cube et d'essayer de venir beaucoup plus régulièrement au travail avec le vélo de la cube. Au bout de plusieurs mois, j'ai eu envie de me lancer et d'acheter mon propre vélo. Donc grâce au challenge il y a deux ans, ma démarche est maintenant de venir plus régulièrement avec mon vélo, mon propre vélo. Donc, euh, en cette année 2020, pour le challenge à la mi-challenge, on est à 237 participants actuellement qui ont participé à au moins à faire un parcours. Et euh, on est sur 60, 62 équipes. Alors, au travers du challenge, ce qui est intéressant, c'est de, de favoriser euh, euh, l'effort physique, hein, quotidien, pour venir au, au travail et repérer, euh, bah, repérer les, les trajets aussi qui, qui nous. Qui nous conviennent Alors chaque équipe peut correspondre soit à une entreprise et à certaines personnes aussi qu'on fait par famille ou alors il y a des personnes qui se retrouvent tout seules dans leur entreprise et ils ont fait une équipe commune comme la tourne où c'est plusieurs personnes en solitaire qui se sont constituées une équipe. Il y, a des, il y a des endroits sur la ville de Quimper qui sont très bien équipés pour voyager à vélo, pour circuler à vélo notamment autour de Crash Gwen. Euh, mais il y a aussi des portions de ville hein, où euh, ça reste encore euh, périlleux puisqu'on est au milieu des camions, des voitures et on n'a pas d'accès euh, sécurisé. Donc euh, être dans l'association, c'est aussi euh, être dans un collectif euh, qui s'interroge et qui vont interroger la ville hein, sur les usages euh, à vélo. Alors en ce qui me concerne, moi je ne suis pas de sportive. Euh, L'avantage du vélo électrique, c'est que ça me permet de me tranquilliser et d'avoir une fluidité dans, dans mon usage du vélo, notamment par rapport au relief de la ville de Quimper euh, où on est amené à monter des côtes hein, au milieu des voitures hein, et, et euh, le vélo électrique il vient, il vient en soutien, il vient en support. Hein, et, euh, en ce qui me concerne, sans un vélo à distance électrique, je ne ferai pas mon trajet à vélo pour aller au travail. Moi, je me suis équipée hein, par rapport à la météo, c'est-à-dire je me suis équipée pour avoir des vêtements euh, qui peuvent euh, faire que j'arrive au travail euh, au sec. Hein. Donc voilà, il faut s'équiper, ça c'est sûr. Par, la météo pour moi n'est pas, euh, pas une barrière. J'espère qu'avec le, avec le challenge, ça fait prendre conscience euh, euh, à un certain nombre de, de personnes qui vont au travail qu'on peut le faire à vélo, qu'on peut laisser la voiture chez soi. En tout cas, dans Quimper, ce n'est pas forcément une perte de temps de circuler à vélo par rapport à la voiture.